Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est très, très en retard. Ça fait un moment maintenant que le 3 est terminé, mais il faut que j'en parle. Bon déjà, le 3, c'est un événement que chaque année je fais en live, mais je sais pas pourquoi, cette année, euh, je sentais pas. Déjà, les conférences euh, qui étaient annoncées, il n'y avait pas Sony et moi, ben, personnellement, la PS5, ben, je suis encore assez dubitatif là-dessus. Et pas qu'un peu. La PS4 fait à peu près autant de bruit qu'un Airbus 320, donc euh, j'attends un peu encore pour la PS5, voire un petit peu plus de retour quand même là-dessus. Puis bon, le 3, je regarde principalement, pas forcément pour les consoles, et autres, mais pour les annonces de jeu. Et là, commençons par le principal euh, défaut, si on peut appeler ça un défaut. Enfin, pour moi, c'en était un, après, ça dépend des, des gens, la presse ont peut-être apprécié, mais... C'est le blabla qu'il y a eu pendant l'E3. Et ça parlait, et ça parlait, et ça parlait. Il y avait même des fois même pas d'annonce. Je veux dire, Tech two n'a rien annoncé. La conférence Tech two ça se résume à ça. Et c'est même pas les seuls. Je pense que c'est ça, en fait, le petit souci de cette 3 Mais bon, il y a quand même eu des annonces sympas et il faut qu'on en parle. Enfin, moi, je vais principalement vous parler du coup des 5 jeux que j'attends le plus euh, qui ont été annoncés. On commence du coup avec le cinquième jeu que j'attends le plus, et ça va sûrement surprendre plus d'un, parce que c'est peut-être un des jeux qui était du coup le le plus attendu, et peut-être même qui a hypé le plus de monde, c'est Zelda Breath of the Wild 2. Alors, je sais pas pourquoi, mais moi, euh, l'abondance elle ben, m'a fait ni chaud ni froid. J'étais content parce que j'attendais quand même une suite à Breath of the Wild, que je n'ai pas terminé. Je sais, notamment. Mais mine de rien, bah, je me suis dit, là c'est cool, euh, ça annonce enfin un nouveau jeu. Je veux dire, euh, Breath of the Wild, ça fait quand même un moment qu'il est sorti. Moi, ça fait pas un moment que je l'ai. Donc c'est pour ça que je l'ai pas encore fini. Et voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau par rapport à là où j'en suis Parce que j'ai quand même fait euh, 15-20 heures de jeu dessus, donc euh, voilà, je connais un petit peu les mécaniques, tout ça. Pas grand-chose. A... J'ai cru à un moment que c'était un glitch, mais en fait, ça a être d'être une nouvelle capacité de pouvoir passer à travers les plateformes horizontales. C'est le seul moment où j'ai fait « Ah ouais !» ça, ça c'est nouveau ça ça on a encore jamais été fait un jeu vidéo à part euh, dans Assassin's Creed où ça bug tout le temps mais voilà du coup euh, ben très légère hype et on commence avec une très légère hype donc autant vous dire que euh, ça va faire mal en quatrième jeu bon en quatrième jeu c'est un peu différent parce que c'est un type de jeu que j'affectionne un petit peu mais auquel j'ai jamais vraiment pu jouer parce que j'en ai jamais eu c'est un WarioWare et ouais, donc, de jeu Switch, déjà en hein, 5ème et 4ème position, <rire> euh... Bon alors, WarioWare Get It Together, bah ça va être quoi comme principe de jeu Bah ça va être plein de mini-jeux faut résoudre une énigme ou... Euh, un petit souci, un petit souci... Non, c'est pas un petit souci, c'est... une énigme, en fait, voilà, une sorte d'énigme, euh, un puzzle à résoudre, c'est un puzzle game, voilà. J'ai du mal à trouver des mots. C'est un puzzle game où, ben bah, il faut trouver la solution en l'espace de quelques secondes. Donc c'est vachement sympa, et là, il y un mode coop, multi... parfait, sur Switch, voilà, hein. Après, le problème, c'est avec le, le prix des jeux Switch, mais bon, ça, on connaît. En troisième position, et c'est peut-être... Euh, J'ai hésité à le mettre en deuxième position, mais euh, le genre en de deuxième position, il vend du rêve. Donc voilà, on va, on, va, on va Voilà, En troisième position, Le Guerre de la Galaxie. Ah ouais, alors il s'est fait déglinguer, lui. sur Twitter, c'était affreux, les gens, « Ouais, alors pourquoi Rocket, il a un bouc Pourquoi Star-Lord, il a pas la même tête que les personnages du film ?» C'est des comics, à la base, dans deux cons, point, point, point, point, j'aime bien dire point. Comme c'est des comics, il ben, y a une liberté d'adaptation, et ça, c'est cool. En plus, il y a plein de clins d'œil, il y a plein d'autres Marvel, ouais, ouais, moi, je trouve que c'est l'air prometteur. Le gameplay, en plus, un peu action-RPG, mais euh, plus dans l'action que l'RPG, quand même, ouais. Après, Star-Lord, il se bike des flingues, donc on voilà, va plus être proche du jeu d'action avec justement, je pense, une progression en RPG. mais moi, ce qui me plaît le plus, c'est le système de choix. Et on, on nous a montré un extrait de gameplay où on voit Drax balancer Rocket de l'autre côté, du coup, Rocket perd un niveau d'amitié, un peu comme dans les Sims, vous savez, le petit point rouge au-dessus de la tête. Enfin bref, je pense qu'il va falloir travailler un petit peu les relations avec les personnages, et c'est peut-être ça, en fait, qui m'attire le plus dans ce jeu. Peut-être. Parce que c'est parce que j'aime les la guerre la galaxie, qu'un jeu d'action-aventure comme ça, je crois que le dernier sur lequel j'ai pris mon pied, ça devait être David McRae. Hmm. Ouais. En deuxième position, Avatar. Ha ha ha ha Ha ha Pourquoi Avatar? Alors que, pour ceux qui me connaissent vraiment ah ah autres, je dis que j'ai beaucoup ah ah ah ah ah ah ah En fait, Ubisoft ah ah fâcheuse tendance à vendre ah ah ah ah ah ah ah ah à ah foutent ah ah ah ah ah ah ah ah et après le jeu... Mais je reste optimiste, à chaque fois je reste optimiste. Je me suis fait niquer pour Far Cry 5, mais je reste optimiste. J'attends Far Cry 6, on n'a pas vu beaucoup de trucs. Enfin facile. Si, il y a eu une vidéo de gameplay, bon. Voilà, mais voilà, en fait, le seul truc pour lequel il n'est pas dans le temps, Far Cry 6, c'est parce que Far Cry 5 m'a fait du mal. m'a fait beaucoup de mal, ouais. Bon, j'ai beaucoup rigolé dessus, mais... m'a fait du mal. Donc, bah Avatar, j'espère avoir un open world magnifique, rempli de choses, et pas juste de quête FedEx. Un petit peu comme ce que font les derniers Assassin's Creed, mais dans l'univers d'Avatar, avec vraiment euh, des choses nouvelles innovateurs, Pas juste du copier-coller où il va falloir monter en haut d'un arme pour scanner et que, wow, wow, wow, super, on a découvert une partie de la map. Enfin, c'est bon, au bout d'un moment, on en a marre, quoi. Ne faites pas un Far Cry euh, slash Assassin's Creed slash Avatar. Donc voilà, malgré qu'il soit deuxième, c'est parce que je pense qu'il y a énormément de choses bien qui vont pouvoir être faites dessus. Et ça me donne de l'espoir. J'attends les premières vidéos de gameplay, j'attends vraiment d'en savoir un peu plus, mais euh, l'abandon votre du pâté. C'est un trailer, certes, mais, mais voilà. J'ai encore profondément euh, l'espoir, Ubisoft. Allez, vous pouvez le faire en première position. Oh putain, je vais me faire détester pour ça. <rire> Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Ah ouais. Le jeu que tout le monde a chié dessus, que tout le monde détestait, parce que tout le monde s'est dit « ah oh, c'est Ninja Theory, Berk mmh, !» Non. Bah moi... Euh... Moi je kiffe. Je kiffe. Pour moi on retrouve vraiment ce que je cherche dans un film Fantasy, c'est-à-dire un mec avec une grosse épée qui va enchaîner des gros monstres en style action RPG, parce que bah faut bien que L RPG, faut le dire, hein, mais c'est un peu mort en petit à petit en Occident quoi. Quand les FPS sont arrivés, les RPG ont un peu sombré à la sombre époque de des MMO tout ça c'était bien hein enfin, je dis sombre parce que vous me sombrez dedans toute la nuit quoi mais voilà moi Stranger of Final Fantasy euh, des personnages un peu plus badass que Final Fantasy XV hein mine de rien parce que à part Noctis le reste non <rire> bah il... moi il me promet des choses euh... voilà l'univers j'accroche les personnages j'accroche le gameplay a l'air assez nerveux euh... Bah ben pour moi oui en fait j'ai pas grand chose à dire dessus c'est le seul jour quand j'ai vu j'ai fait ah ouais ah, putain ça, ça m'intéresse ah, là j'étais content Là j'étais content Alors, on va voir si on va déchanter ou pas mais voilà j'étais content Bon ce top 5 est terminé voilà petite vidéo hein, Petit briefing de l'autre, de toute façon il y a eu du blabla et quelques annonces hein, en vrai rien de fou parce que bah tout s'est fait un peu en distanciel sans public et je trouve qu'on perd ce punch avec le public qui réagit tout ça c'est dommage. Mais je veux quand même qu'on parle de mentions honorables de, de, de certains jeux qui étaient oubliés qui font partie quand même des jeux qu'on attendait au tournant. Ouais. Que ce soit Zelda Scroll 6 chez Bethesda, hein. Pas, pas, pas une seule nouvelle, rien. Super. Bayonetta Devil 2. Pareil, Donc, on lui demande un c'est... Mais on le cherche encore, on le trouve pas. Bon, GTA 6, on va pas en parler, hein, parce que tant que GTA 5 on continue de rapporter de la thune, bah il va sur PS5 et One et... On va patcher faire des mises à jour. Ça rapporte, c est, c est, c est... Le jeu continue à se vendre par palette. Quand vous arrêterez d'acheter des jeux comme ça, ben ils sortiront peut-être d'autres choses. Si ça continue à être acheté par vos petits frères, et, et, et, le, et ensuite leurs enfants, et, et les frères de vos enfants, enfin bon bref. Euh. Final Fantasy XVI aussi, qui a été... Euh... Coucou, je suis là, je m'en vais Harry Potter, Oups, absent, total, voilà. On attendait Harry Potter RPG aussi, hein. ça m'en un peu de rêve aussi. Niet Bon, je parlerai même pas de Pokémon Arceus. Ouais... Même pas une petite image, rien, c'est en mode euh, voilà, le jeu, le, le, jeu, le jeu avance. Il avance. Par contre, malheureusement, le jeu vidéo, en euh, ce moment, il recule pas mal. Hein. Il y a beaucoup trop de drama sur le jeu vidéo en ce moment. Bref, voilà, c'était mon petit débrief sur le 3, parce que sur la chaîne maintenant, comme je vous ai dit, on va faire un petit peu de jeu vidéo. Je sais même pas par quoi terminer. Un bilan Bah c'était peut-être même le pire 3 que j'ai vécu, et, et... je suis triste. Je suis triste parce que le 3 c'est un événement que j'attends chaque année un petit peu parce que faudrait quand même d'y aller le voir en vrai d'aller là bas c'est ça que je laisse voir le 3 mais bon il y a plein d'autres événements mais là euh, ça pue allez salut à tous à bientôt ouais lâchez le pouce bleu abonnez tout ça c'est compris